Y aille. Auquel même. vous devez penser que je suis euh, actuellement en jage. je suis quelque part dans une château et je vais Psus. sachez simplement que ça fait 25 ans que cette bite est nue. Aujourd'hui, nous allons apprendre les animaux. L'oiseau, oh, le chien, son. la grenouille. Croix, croix. Ça va être une visite de jour, nuit, jour, nuit. Ah. Les fenêtres euh, sans fenêtres, les, les portes sans portes, les plafonds sans plafond, les portes sont au sol, les murs sont au sol, tout est au sol. Se rendre dans ta main est une grosse prise de risque. Je vais la prendre, ta main, mais je serai extrêmement prudent. C'est un endroit dans lequel je ne vais pas pouvoir péter. Il est 4 heures. Donc là, une zone... Où je ne peux pas du tout péter ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'idée c'est qu'on puisse niquer ensemble. Avec moi, êtes. vous pouvez vous approcher des différents caca que je pose. Je me demandais si Monsieur le Vicomte aurait envie peut-être, Enfin pourrait peut-être faire caca, votre épouse aussi peut-être, utiliser les papas que j'ai posé au sol. C'est une caméra qui filme à 363 degrés. Je trouve ça impossible. Mais si c'est possible avec la carte Kiwi. En fait cet endroit est complètement apocalyptique. Je ne fais pas 25 allers-retours comme ça au-dessus de ce trou. 124 Je le connais partout Un voisin est venu me sucer Donc je vais un petit peu y aille Bonsoir Je suis si sous oh, papa Le Tiger c'est bon c'est glauque Pardon ingérable deux options un animal ou alors un animal ou alors la serre ou alors cette valise de bière cassée ou alors cet arrosoir ou alors des toilettes à ah, troisième option euh, je sais pas putain. je ne m'attaquez pas ne me faites aucun mal que je passe dans la gorge terrible toujours une chouette où que j'aille qui pose une sacrée ambiance à chaque fois. Je, je m'en passerai. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom Moi, c'est Zambla. Qui êtes-vous Je plonge, je remonte à la surface. Et là, bonjour, je suis Olivier de Carglas. On que <rire> ça fait bon. Bonsoir, rebonsoir. J'ai entendu un grognement. Si ça le refait, je me barre.